Oui, bonjour, je me présente Linda Amar, je suis biologiste et je suis directrice de l'IFTLM, à savoir l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical au sein de l'Université catholique de Lyon. Donc bienvenue pour cette conférence en live. Donc, je vais vous présenter euh, nos formations. On va parler aujourd'hui des métiers de la santé auxquels l'IFTLM forme, puisque nous sommes spécialisés dans les domaines de la biologie médicale et de l'industrie pharmaceutique. Nous euh, vous proposons des formations euh, qui vont du baccalauréat à euh, du bac plus 5 avec euh, deux formations essentielles, un diplôme d'état de technicien de laboratoire médical en trois années d'études et une poursuite en master, management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales en bac plus 5. L'IFTLM se trouve au niveau de euh, Confluence, euh, elle appartient bien sûr à l'Université catholique de Lyon qui est composée de, de six pôles de, de formation, les sciences juridiques, politiques et sociales, les sciences économiques et management, les sciences auxquelles nous, nous, nous faisons partie, lettres et langues, théologie et enfin philosophie et sciences humaines. Ça représente environ 11 000 étudiants et auditeurs un très joli euh, campus euh, ouvert en 2015. L'IFTLM, on vous propose donc un parcours classique comme un parcours en apprentissage en ce qui concerne le diplôme d'État, donc le bac plus 3, une, un parcours classique pour le moment, mais viendront euh, l'apprentissage, viendra se greffer l'apprentissage pour le bac plus 5, à savoir le, le master. Et nous formons aussi euh, des professionnels euh, de santé en exercice en leur proposant deux types de formations continues un diplôme universitaire assurance qualité et un certificat de qualification professionnelle, toujours dans le domaine de la qualité. On va s'intéresser d'abord au, au Bac plus 3, à savoir au diplôme d'état de technicien de laboratoire médical. Et c'est vrai que par les temps qui courent, avec cette crise sanitaire, on entend beaucoup, beaucoup parler du technicien de laboratoire médical. Donc, bien sûr qu'il fait partie de ce qu'on appelle euh, la chaîne de soins. Donc, vous entendez beaucoup parler du technicien. Donc, il va participer au diagnostic et à la thérapeutique mais il peut très bien aussi participer à des travaux de recherche. Tout dépend du laboratoire dans lequel il travaille, à savoir un laboratoire sur un plateau technique où on va s'intéresser au diagnostic biomédical ou un laboratoire de recherche médicale. Il y a plusieurs domaines euh, d'activité du technicien de laboratoire médical. Alors, bien sûr, on va former à ces quatre domaines domaines du secteur de la santé. Le premier, c'est la biologie médicale, comme par exemple, euh, ça va être des, des, des analyses de type euh, hématologie, de type bactériologie, de type immunologie. Mais la biologie médicale, aussi, ça peut être aussi la procréation médicalement assistée. Donc, ça peut être des laboratoires divers et variés et de la polyvalence. Deuxième type euh, de euh, domaine, c'est les thérapies cellulaires géniques et biobanques et je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu euh, ce que l'on fait dans ces types de laboratoire. Troisième type de laboratoire, c'est l'anatomie et la cytologie pathologique et là c'est vraiment l'étude des, des cellules et des tissus cancéreux. Et euh, quatrième domaine, c'est tout ce qui a trait à la transfusion sanguine donc essentiellement le travail dans les établissements français du sang. Donc avec ces quatre domaines euh, auxquels on va former pendant ces trois années, bah le technicien va pouvoir euh, s'insérer dans différents laboratoires. Alors bien sûr il y a les laboratoires privés, vous entendez beaucoup parler des laboratoires privés, des laboratoires hospitaliers qui vont faire que du diagnostic Médical, mais aussi euh, à pouvoir travailler dans des centres de recherche médicale. Alors, qui dit recherche médicale, dit spécialité, une spécialité médicale, hein, parce qu'on ne peut pas être dans un laboratoire et rechercher toutes sortes de choses. Le travail dans les établissements français du sang, le travail dans des centres anticancéreux, et puis après, on peut aussi avoir des techniciens qui vont vouloir aller dans, euh, rejoindre des laboratoires particuliers comme les services vétérinaires, comme le service des douanes, comme les laboratoires de la police technique et scientifique où le travail va être le même, mais sur des prélèvements particuliers comme le type des empreintes. Et puis aussi des laboratoires dans l'agroalimentaire, la chimie des eaux, le contrôle qualité, tout ce qui va pouvoir toucher à la santé. Alors, on ne peut pas euh, vous présenter euh, euh, des vidéos, mais euh, euh, je vais parler de certains domaines. Alors, si on veut parler du domaine de l'anatomie et la cytologie pathologique, c'est un domaine où on va euh, chercher des cellules cancéreuses alors on va donner un exemple, quand une, une femme va voir son gynécologue et lui fait un frottis sanguin, on va envoyer ça au laboratoire et on va essayer de chercher si les cellules sont euh, cancéreuses ou pas. Euh, La cytologie, c'est l'étude des tissus, donc là vous voyez en photo, donc on va, on va décou le, le, le chirurgien va découper un morceau suspect euh, d'un tissu qu'on va après... Euh, analyser, mais avant de l'analyser, il y a toute une technique de fixation, de coupe, de coloration, euh, avant d'arriver euh, à la visualisation de, de, de ces cellules qui sont cancéreuses ou pas. On peut travailler aussi en assistance médicale à la procréation, domaine que je connais bien puisque je suis biologiste de la reproduction. Alors, Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce type de laboratoire Eh bien, tout ce qui est procréation médicalement assistée, donc ça peut passer de l'insémination artificielle avec sperme de donneur ou sperme euh, euh, du conjoint, euh, jusqu'à la fécondation euh, in vitro et réussir à obtenir des, des embryons et les remettre au niveau de, de l'utérus de, de la femme. Et puis, euh, bien sûr, tout ce qui est partie congélation. Troisième domaine euh, qu'on peut expliciter, c'est la police technique et scientifique. C'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de, de, de, de séries euh, avec, euh, qui parlent de, de cette PTS. Donc, c'est vrai que euh, les techniciens font partie de la police. Ils vont peut-être être sur le terrain et aller faire des prélèvements particuliers, un hein, prélèvement d'empreintes, des traces. Euh, sur des scènes de crime ou pas, et ensuite au laboratoire, eh bien, on va analyser, et on va analyser plus, euh, va faire du séquençage d'ADN, pour savoir à qui appartiennent ces empreintes. Domaine de la virologie, ben, on entend beaucoup parler avec la crise sanitaire et la COVID-19, donc avec des techniques de, de diagnostic, donc euh, est-ce que l'individu est positif ou pas, et puis, euh, n'oublions pas que dans ce domaine de la virologie, il y a aussi bien les laboratoires de diagnostic que des laboratoires de, de recherche. Les laboratoires de thérapie cellulaire et génique, et ben, en fait, dans ces types de laboratoires, on va essayer de trouver des thérapies en prenant des cellules, en cultivant les cellules, en modifiant euh, le gène, certains allèles pour essayer d'apporter toujours une thérapeutique. La cytogénétique, la c'est aller chercher, faire des cariotypes, aller voir si le cariotype d'une femme qui est enceinte, euh, euh, où on a décelé une suspicion au niveau de son échographie, on va aller voir si tout est OK au niveau des, des, des gènes. Ce sont bien sûr des exemples que j'ai donnés. Donc vous voyez qu'on a sélectionné quelques types de laboratoires pour vous donner un zoom de, de débouchés. Et Les débouchés sont vraiment très, très, très importants. La formation en elle-même de technicien, euh, avec ce diplôme d'État en trois années, ben, il faut savoir que c'est une profession qui est très réglementée. Voilà. Pour pouvoir emporter le titre, eh bien, il faut trois années d'études avec un programme euh, théorique et clinique, c'est-à-dire clinique, c'est tout ce qui va être travaux pratiques, stages. Euh, c'est réglementé, les activités sont réglementées, les, les, les compétences sont très précises pour devenir technicien de laboratoire. Donc, trois années d'études pour obtenir euh, ce diplôme. Les techniciens vont aussi euh, posséder l'attestation de formation de gestes et soins d'urgence de niveau 2, ça veut dire qu'on va les former à ça, et euh, pour les former à ça, Et une fois qu'ils sont diplômés, ils pourront être ce qu'on appelle des préleveurs effectués, pas uniquement des prélèvements sanguins, mais tout type de d'autres de, de, de, prélèvements. Sur les trois années d'études, vous voyez que c'est une, un, une formation qui est très professionnalisante parce que vous voyez 1275 heures de théorie et autant de travaux pratiques et huit mois de stage au cours des trois années d'études. Donc c'est très professionnalisant. Un petit exemple, je ne vais, vais pas passer en revue, mais c'est pour vous donner un petit exemple des enseignements de première année, des enseignements de, de deuxième année. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a du cours, il y a du TP, il y a du TD, avec des spécialités très particulières et l'enseignement, bien sûr, de troisième année qui est encore plus complet. Donc, une formation très, très, très complète et très, très réglementée. Bien. Alors là, on a voulu vous faire une petite vidéo euh, de nos étudiants en travaux pratiques dans nos laboratoires. Donc, vous voyez qu'ils sont autonome et chacun va à son rythme, c'est-à-dire que quand ils arrivent en TP, ils vont avoir un protocole à respecter. Et à l'intérieur de ce protocole, ils vont le prendre en main et mettre en, en place à leur rythme euh, les travaux pratiques. Donc vous voyez qu'ils sont bien distancés, qu'il y a bien les mesures de protection qui sont mises. Là, on c'est une étudiante qui regarde au microscope après avoir fait ses prélèvements, ses colorations. Euh, chacun a son rythme. Donc, vous voyez l'autonomie. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des petites tablettes en dessous pour, pour qu'ils puissent prendre des notes. Et chacun s'organise avec euh, l'utilisation de matériel et des automates à côté. Alors, bien sûr qu'il y a les enseignants, qui sont à côté et qui sont là pour répondre et pour les guider si jamais ils ne savent pas. Donc vous pouvez voir qu'on leur fournit des, des, des blouses IFTLM, vous voyez qu'ils ont des gants, qu'ils ont des masques, Quelquefois ils vont avoir des lunettes de protection quand la manipulation l'exige. Mais vous voyez qu'ils sont extrêmement autonomes. Ils savent ce qu'il faut faire. Donc, le travail pratique se prépare à l'avance. Voilà. Passons à, à la professionnalisation au niveau des stages. Donc, 8 mois, 32 semaines, avec des stages aussi bien en première année. En deuxième année, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et en troisième année, il y en a aussi ces stages, où est-ce qu'ils peuvent se faire Ils peuvent se faire à l'international. Donc, nous avons des accords avec euh, certains pays qu'on a mis. Et, euh, il y en a d'autres. L'étudiant est libre d'aller où il veut. Par contre, le terrain de stage doit répondre à certains objectifs, à certains critères. L'étudiant, lorsqu'il part en stage, peut bénéficier de bourses régionales comme de Bourses Erasmus. On peut faire un parcours classique, c'est-à-dire euh, faire ses trois années d'études classiquement, ce qu'on appelle la formation initiale. Il peut décider en troisième année euh, de faire sa troisième année en apprentissage et de, ou alors de faire sa deuxième et troisième année en apprentissage. Donc ça, c'est une possibilité que l'on donne aux étudiants. Qu'est-ce que c'est faire un parcours en apprentissage Il ben, y a des avantages. L'étudiant le, le, apprenti il sera aussi bien étudiant que salarié. Donc ça veut dire qu'il va signer un contrat de travail avec euh, euh, l'entreprise, le laboratoire, qui va vouloir l'accueillir, soit un contrat de 24 mois, soit un contrat de 12 mois en fonction du, du choix de l'étudiant. Donc il aura euh, beaucoup beaucoup d'avantages, un gros avantage c'est qu'il sera salarié, il va toucher un salaire et que la formation sera gratuite. Nos points forts, et ils sont nombreux, donc là on va vous citer un peu certains points forts, donc un accompagnement personnalisé, j'ai envie de dire individualisé, avec des suivis pédagogiques, des tutorats, des aides pour la recherche de stage, jusqu'à l'insertion professionnelle à la fin du diplôme. Donc des parcours qui sont très professionnalisants, puisque vous voyez que vous pouvez aller en, en il y a 8 mois de stage des stages qui peuvent être effectués en France, à l'étranger. Des débouchés énormes, et là vous le voyez sur les histogrammes à côté, que euh, nous formons, euh, euh, nous recevons euh, bien deux fois plus d'offres d'emploi que de diplômés sortants, bien plus. Donc 100% d'insertion professionnelle avant euh, la diplomation. L'UCLI, euh, nous bénéficions de beaucoup d'avantages de l'UCLI. Il y a beaucoup de services aux étudiants, il y a des aides au logement, il y a un pôle santé qui est important, il y a une cafétéria, il y a une salle de sport, il y a une, vraiment une vie associative, et il y a bien sûr l'aumônerie, avec aussi des, des installations très innovantes, comme des salles de coworking, de learning lab, et là c'est très très important, surtout là en pleine crise sanitaire, où on est bien équipé pour faire des cours à distance. Comment s'inscrire chez nous Pour ce diplôme d'État, eh l'admission se fait via Parcoursup. Euh, tout type de bac, bien sûr, nous, nous allons privilégier les bacs S, les bacs STL, les bacs ST2S, mais pourquoi pas les autres voilà. Donc un étudiant aussi en réorientation après la PASSE, d'un parcours d'accès spécifique santé, ou après une L1, sciences et techniques de santé. Euh, nous avons 60 places par promotion, donc évidemment que ça va être sélectif. La procédure se fait euh, sur Parcoursup, on l'a dit, vous pouvez vous inscrire entre le 21 janvier et le 11 mars. Pour nous trouver, très facile Études de santé, diplôme d'État, technicien de laboratoire médical, Lyon, et vous allez nous trouver en cliquant sur Institut catholique de Lyon, IFTLM, et ça vous allez tomber sur le diplôme d'État. Vous aurez des résultats à partir du, du 27 mai. Cette procédure, vous allez la connaître par vos lycées. Les frais de financement, il faudra rajouter 2,5%. Ça, c'était les frais... De cette année, des droits d'inscription de 170 euros, des frais de scolarité à 4 669 euros qui comprennent les, tous les frais. Vous avez possibilité de payer en une fois, de payer en trois fois, de payer en sept fois. Des aides sont possibles étant donné que c'est un diplôme d'État. Vous pouvez bénéficier de la bourse régionale pour toutes les formations sanitaires et sociales et on vous guidera et des bourses d'accueil au sein de l'UCLI en fonction du niveau que vous avez eu des résultats de vos formations euh, avant. On va passer au bac plus 5. Euh, on propose donc un master en management de la qualité dans deux domaines, aussi bien dans les industries pharmaceutiques que dans les laboratoires biomédicaux. Alors ce master c'est un niveau 1, c'est 120 crédits ECTS. L'objectif, ça va être euh, d'apporter un enseignement euh, technologique à, sa, à, à la fois scientifique et très applicatif. C'est euh, euh, apporter une double compétence, une compétence de management et une compétence scientifique de haut niveau sur la qualité. Donc, on va former des professionnels qui vont avoir un niveau cadre, un niveau ingénieur. Les compétences visées, donc on a parlé déjà de double compétence, des compétences de management. C'est pour ça que ce master, il est en fait en partenariat avec l'université Lyon 3 et notamment avec l'IAE de Lyon et des compétences au niveau des domaines de la qualité. Alors, c'est mettre en place le système de management de la qualité, euh, c'est définir des indicateurs qualité, c'est suivre les modes opératoires, etc., etc. Donc là, on parle beaucoup de, de, de crise sanitaire, de, de vaccins. Il faut savoir que pour mettre en place un vaccin, 70% du travail, ça va être fait par le service et la cellule Qualité. Donc vous voyez l'importance de notre master et l'importance de ces professionnels formés. Métiers visés, on va citer directeur technique en industrie ou en laboratoire biomédicaux. On va avoir des, des postes de chef de projet en, en, et développement, des postes de responsable qualité, des postes de coordinateur en assurance qualité, des postes de responsable assurance qualité et Qualification, validation. Le programme du M1, donc on va marcher par semestre, donc semestre 1, semestre 2. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours du semestre 2, il y aura une mission de professionnalisation de 4 à 6 mois, où là, les, les étudiants vont être rémunérés. Alors, vous voyez, je ne vais pas lire le programme, les yeux sont très divers. Je souligne quand même qu'il y aura un séminaire international. On a voulu mettre euh, un, des exemples de partenaires. Là, ce sont les partenaires qui ont pris nos étudiants en stage en M1 l'an dernier. Puisque notre master, il est tout neuf, il y a deux années. Donc, vous voyez des entreprises prestigieuses qui ont accepté toutes aussi prestigieuses l'une que l'autre qui ont accepté de prendre nos étudiants en stade et, et, et même de les embaucher alors qu'ils n'ont pas fini leur cursus. Le Master 2, ben, on continue dans la spécialisation de la qualité, donc c'est très tourné qualité, hein, mise en place de la qualité, mais c'est très tourné réglementation avec les affaires réglementaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place Quelle est la réglementation pour la mise en place en, en, sur le marché d'un vaccin, d'un médicament, euh, la réglementation au niveau des analyses, quand on, on donne un résultat, donc il y a toute une mise en place d'un système de management de la qualité et de réglementation. Et là, on a six mois de mission de professionnalisation. Comment rentrer au niveau du master Alors, bien sûr, il y a une admission. Bien sûr, il y a la sélection euh, des dossiers. Là, c'est admission sur dossier. Éventuellement, on pourra compléter euh, cette étude de dossier par un entretien. On peut faire des admissions en m On peut faire des admissions directement aussi en M2. Les dossiers sont étudiés aussi bien par l'IFTLM que par l'IAE. Donc, si vous voulez intégrer un Master 1, il ben, faut posséder soit un diplôme d'État, notre diplôme présenté tout à l'heure, soit présenter une licence 3, licence 3 bien sûr scientifique, hein, science de la vie, de la terre, sciences pour la santé. Si vous voulez intégrer un M2, il ben, faut que vous ayez déjà 60 crédits, donc un Master 1, avec euh, un Master 1 qui puisse coller euh, à notre spécialisation. Donc... Euh, citer aussi euh, les écoles d'ingénieurs, je peux citer aussi la pharmacie. Donc, formation continue et validation des acquis, ça aussi, nous, le, nous pouvons le mettre en place pour des professionnels en exercice. Voilà pour les admissions en Master 1 et en Master 2. Le financement, ça a un coût, bien sûr. Donc, il y a des droits d'inscription à acquitter directement à l'IAE, qui sont de 243 euros et des frais de scolarité pour l'IFTLM à 6694 694 euros, parce que tout va se passer au sein de l'IFTLM. Les cours vont se passer ici, donc toujours cette possibilité de règlement en une fois, en trois fois, en sept fois. Les aides possibles, eh ben, comme c'est un, un master d'État, ben vous pouvez bénéficier des bourses du CRUS, donc en fonction de euh, vos revenus. La gratification, là on a vraiment donné la gratification minimale en, en, en stage, c'est 577 euros par mois, mais il euh, y a des, des étudiants qui ont été en stage et qui ont eu euh, un SMIC et même plus qu'un SMIC certains. Donc ça dépend des entreprises et des laboratoires d'accueil. Voilà pour cette présentation euh, de l'IFTLM et des possibilités que nous vous offrons en bac plus 3 jusqu'au bac plus 5. Maintenant, nous allons pouvoir passer au chat en live et répondre à, à vos questions. Donc je vais me tourner au niveau de, de l'ordinateur et essayer de défiler, de répondre à vos questions. Alors je vois une première question de Mélanie. Est-ce qu'il y a des logements proposés par l'école Oui, nous bénéficions euh, des services euh, de l'université, donc il y a un service logement qui va vous aider à trouver un type de logement, euh, soit dans une résidence étudiante, ou soit un studio ou autre. Autre, autre question y a-t-il des partiels pour passer d'une année à l'autre pour le diplôme d'État Alors, pour le diplôme d'État, c'est des contrôles continus. Donc, pour passer de la première année à la deuxième année, contrôle continu où il faut avoir une moyenne de 10 sur 20. Et en troisième année, en plus du contrôle continu, on a des épreuves finales du diplôme d'État. Jessica qui nous pose une question. La formation est-elle gratuite si on s'inscrit seulement pour la troisième année, ben, elle peut être gratuite euh, si vous vous inscrivez en troisième année, si vous trouvez un de l'apprentissage. Oui, mais si vous ne trouvez pas d'apprentissage, la formation, elle est payante. J'essaie de... Ça ne marche pas. Mon ascenseur ne marche pas. Est-ce facile de trouver des stages J'arrive pas à... J'ai un problème avec l'ordinateur. donc J'espère que ça va se débloquer, ça y est. Est-ce facile de trouver des stages C'est pas si facile de trouver des stages, mais j'ai une responsable d'études qui est là pour aider chaque étudiant à trouver des stages. Donc vous allez être aidé, épaulé, et nous avons un carnet d'adresse qui est très très important. Donc euh, c'est facilité, on va dire. Le diplôme d'État est-il reconnu ben, C'est un diplôme d'État, un diplôme d'État français. Donc non seulement il est reconnu, mais il est délivré par l'État euh, et donc vous pouvez aller travailler n'importe où avec. Est-ce facile d'intégrer la police technique et scientifique Facile, oui et non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en police technique et scientifique déjà pour intégrer la PTS, ce qu'on appelle la PTS, il faut être diplômé, donc il faut être technicien de laboratoire, il faut passer un concours interne à la police, un concours externe plutôt, par voire externe. Donc il faut que ce concours soit mis en place et il faut passer le concours, donc avec de l'écrit et des entretiens. Donc on a plusieurs étudiants diplômés plutôt qui ont intégré la PTS et qui sont ravis. On peut faire des, des stages aussi au sein de la PTS. Ça, ça, ça c'est une possibilité aussi. N'hésitez pas à, à, à me poser euh, d'autres euh, questions. Alors, je peux imaginer des, des, des questions... Euh, la première, année, la première année, comment ça se passe La première année, vous allez être avec d'étudiants qui viennent d'origines diverses, donc on va avoir une classe très hétérogène. Donc les, le premier semestre, ça va être consolider les bases et le deuxième semestre, ça va être vraiment le travail en, en travaux pratiques. Et là, ça va être très professionnalisant. D'autres... D'autres questions, je d'autres questions, je, je, je n'en vois pas. Alors attendez. Ah oui, il y a beaucoup d'autres questions, je ne les avais pas vues. Y a-t-il des aides venant de l'école pour trouver un patron, oui, pour trouver l'apprentissage, je n'appellerai pas ça patron, euh, pour euh, trouver un laboratoire qui va vous prendre, oui, on a des terrains qui cherchent des apprentis, donc on, on vous les donnera, oui, bien sûr, on va vous aider. Alors, attendez. anne -Lise. en ce qui concerne le diplôme d'État, quel est le calendrier scolaire et quels sont les horaires de cours Alors, chaque semaine est différente parce que ça va dépendre, donc on marche pas, on, tra on, on travaille par module, donc à chaque fois qu'un module est terminé, on va passer à un autre module. Il n'y a pas de semaine type, en général, euh, euh, on aime bien commencer les cours à 8h, et, et soit vous avez des après-midi libres, soit les journées finissent à 17h, 17h30 maximum. Il n'y a pas de, a pas de, de semaine type J'essaie de, de voir. Camille, bonjour. Je voulais savoir si pour le master, il y a combien de places par promotion On n'a pas limité les places pour le master, on n'a pas limité. On, on, limite, on limite bien sûr, parce qu'il faut rester sensé. Euh, je peux vous donner le chiffre qu'on a pris cette année On a pris 25 étudiants en master 1, on peut, on peut monter à 30, 35 Le diplôme d'État, autre question de Jessica, le diplôme d'État est-il valable à l'étranger Oui, oui, en Europe c'est sûr et, et dans d'autres pays euh, il y a des équivalences. Donc euh, oui, c'est ça le gros gros avantage de passer un diplôme d'État, c'est pas un diplôme d'école, hein, c'est ah, vraiment un diplôme du ministère de la Santé et de l'État français. Analyse encore, quel est le profil des baccalauréats STL que vous avez retenu Eh bien, en fait, on va s'intéresser à certaines matières, euh, la biologie, des fois vous faites de la bactériologie, euh, on va peut-être moins s'intéresser un petit peu à la chimie, mais pas trop chimie-physique, je sais que vous n'êtes pas très fort. Mais si vous êtes un étudiant sérieux, on va regarder aussi les appréciations des, des, des enseignants, beaucoup même. Et on va s'intéresser à votre niveau euh, au niveau des travaux pratiques et de la biologie. N'hésitez pas, on est là pour répondre à, à, à vos questions. Encore d'autres questions Camille, je voulais savoir quelles moyennes faut-il avoir pour espérer intégrer votre école. On n'a pas fonctionné en moyenne, on a fonctionné avec certains indicateurs, certains critères. Euh, C'est euh, difficile parce qu'on ne fonctionne pas en, en moyenne, on va fonctionner en matière. Donc euh, ça dépend si vous avez un bac STL... Euh, ben on va s'intéresser à certaines matières, plutôt de la biologie, tout ce qui va pouvoir vous servir pour intégrer l'IFTLM. Si vous avez un bac S, on va on va se servir d'autres. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un baccalauréat avantagé par rapport à un autre. C'est votre niveau, c'est les appréciations. C'est vraiment une étude complète du, du dossier. Et après, on fait un classement et on, on appellera en fonction du, du, du, du classement et l'ascenseur va, va descendre. Combien avez-vous retenu de BAC ST2S en première année de l'année dernière Une question de Mélanie. Merci Mélanie pour cette question. Euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je peux vous dire que euh, on avait euh, du BAC S en première année, on avait du BAC STL et on avait du BAC ST2S. Ces trois BACs étaient, sont majoritaires par rapport au... Aux autres bacs, mais des fois on, a, on peut accueillir des bacs pro euh, avec de très bons dossiers j'espère que j'arrive à répondre à vos questions si vous voyez que, que les réponses sont incomplètes ou que vous les avez mal comprises je vous invite à utiliser le, le chat qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre question alors des questions qui viennent du réseau Combien de candidatures sur Parcoursup Alors, je vais vous donner vraiment le chiffre de l'année dernière. Nous avons eu 455 candidatures sur Parcoursup à étudier l'an dernier pour 60 places. Ça ne veut rien dire, ça change d'une année à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu 455 candidatures que vous allez vous dire « Ouh là là, moi j'ai un dossier moyen, je ne m'inscris pas. » Non, non, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Dorine qui nous pose une question, combien prenez-vous de personnes venant de PASS et sur quels critères Alors avant nous avions donc la PASS, c'est la première année commune des études de santé hein, qu'on appelle PASS maintenant. Avant on avait un quota, là on n'a plus de quota puisque vous passez par parcours sup, donc je n'ai pas de quota. Donc ça va être en fonction de votre niveau et les mêmes critères qu'on va mettre en place. Donc, euh, je n'ai pas du tout de, de quota. On ne se limite pas. C'est vraiment l'étude du dossier et de la personne, de l'appréciation. Alors, peut-être en passe, en on va prendre aussi bien vos... On va, va, va s'intéresser aux résultats que vous avez eus en, en, en terminale. Donc, vous allez mettre, c'est vrai, sur euh, la plateforme Parcoursup, euh, vos bulletins, vos bulletins de première ou au bulletin de terminal. C'est très compliqué, donc on est, on est plusieurs. On est plusieurs à, à étudier les dossiers, donc ce n'est pas une personne et on a des critères bien définis qui sont rentrés dans Parcoursup. Autre question des, des réseaux. Y a-t-il des cours en anglais Il n'y a pas de cours en anglais, mais il y a des cours d'anglais. Dans les trois années d'études du diplôme d'État et dans la première année d'études du master, c'est de l'anglais scientifique. Parce qu'en fait, quand vous allez être euh, travailler dans les laboratoires, aussi bien lorsque vous allez être en stage que lorsque vous allez être en poste, en fait... Euh, tous les kits, les appareils, il y a beaucoup d'automates, il y a beaucoup de kits, il y a beaucoup de réactifs, et en fait tout vient de l'étranger, donc la langue, bah, c'est l'anglais. Donc il faut que vous, vous ayez des bases et que vous sachiez, non pas parler anglais, mais avoir une terminologie euh, scientifique très précise. Mélanie, combien y a-t-il d'heures de cours par semaine C'est très difficile à donner, il n'y a pas de semaine type. Si on doit donner un chiffre, c'est 30, 30 heures, pas au-delà. Pas au le, le, la charge de travail n'est pas supérieure à euh, vos études en terminale. Donc ça, il faut le savoir. C'est un travail qui est régulier, vraiment régulier. Lorsque vous rentrez euh, le premier jour euh, au sein de l'IFTLM, on va vous donner votre emploi du temps, vous allez vous organiser, et on va vous donner le planning de tous les examens de toute l'année. Là, vous pouvez vous organiser avec un agenda. Et de toutes les façons, vous, avez, vous aurez des suivis pédagogiques pour vous aider à vous organiser et à vous donner une méthodologie de travail. Anne-Lise a une autre question Qu'est-ce qui fait la différence entre, ah, j'adore cette question, entre le diplôme d'État, le BTS génie biologique et euh, AB, ABB Donc là, là, on est en train de demander une comparaison entre un diplôme d'État du ministère de la Santé avec un programme qui est officiel, un référentiel d'activité très précis, un référentiel de compétences très précis pour emporter le titre, avec un, un BTS, euh, euh, je pense qu'elle s'est trompée elle a mis un BUT, c'est un DUT, euh, un DUT euh, ABB analyse biologique et biochimique, euh, formation en deux ans euh, actuellement. Donc euh, on ne peut pas former euh, les, mêmes, euh, les mêmes professionnels en deux ans qu'en trois ans. Donc si vous faites un DUT, et bien soit vous allez faire une troisième année chez nous pour avoir un diplôme d'État et porter le titre de technicien de laboratoire, soit euh, peut-être que l'IUT vous proposera une licence professionnelle. À vous, de, à vous de, de choisir. On peut dire aussi que les différences entre euh, une, une école comme la nôtre et d'autres, c'est vraiment le suivi personnalisé, les petites promotions, euh, le travail en... j'ai même pas envie de dire en demi-groupe, en tiers de groupe en travaux pratiques, et euh, les laboratoires qui nous connaissent, une notoriété de, de l'école euh, qui est sans faille, puisque l'école existe depuis 1975. Une autre question des, des réseaux. Peut-on faire du sport de haut niveau en parallèle à la formation de techniciens Alors, de haut niveau en compétition euh, on n'aménage pas le, la formation pour euh, les gens de, qui, qui sont euh, en compétition. Par contre, on a déjà eu des étudiants euh, qui font de la compétition et là, euh, des fois, ils doivent s'absenter. Et eh bien, euh, on prend en compte euh, cette absence. Euh, les cours, c'est facile parce que euh, les cours, on va dire, on utilise une plateforme pédagogique où les enseignants déposent leurs cours. Tous les supports de cours, vous les avez, vous les écoutez bien sûr si vous venez, puis si vous êtes absent, vous les avez sur la plateforme. Et puis après, euh, si euh, l'étudiant fait du sport à au niveau ou en compétition, eh bien, on va lui faire attraper l'examen. Autre question de Jessica, peut-on candidater pour la troisième année Hors parcours sup. Ah ben, de toutes les façons. si Vous, vous pouvez candidater pour, pour intégrer la deuxième année de l'IFTLM. Vous pouvez candidater pour intégrer la troisième année de l'IFTLM. Donc, pour intégrer la deuxième année de l'IFTLM, il bah, faut que vous ayez fait une première année, par exemple une L1 scientifique. Pour intégrer la troisième année, euh, soit vous euh, possédez un BTS, soit vous possédez un DUT. Qui, qui, qui va être une suite logique, c'est obligatoirement des admissions parallèles, donc des admissions hors parcours sup. Vous ne pouvez pas passer par parcours, parcours sup. C'est uniquement ceux qui vont vouloir intégrer la première année. Donc, on étudie le dossier, on étudie votre dossier, tout, tout simplement, et on va euh, vous accorder euh, euh, des équivalences pour vous admettre en deuxième année ou directement en troisième année. Donc, nous avons déjà euh, admis euh, chaque année des, des étudiants par ces admissions parallèles. Ça se passe très très bien en fait. Camille qui pose une question. Maintenant les DUT sont remplacés par les BUT qui sont eux-mêmes en trois ans. Et oui parce qu'ils ont rajouté comme une licence professionnelle. Euh, du coup la durée de formation serait la même. Ça c'est tout nouveau. C'est... À partir de, de l'année prochaine, les DUT proposent une troisième, une troisième année. Alors, il faut savoir une chose, c'est que euh, euh, nous, je vous ai dit tout à l'heure, je vais être très transparente, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait eu l'année dernière 450 candidatures pour 60 places. Il faut savoir que dans ce qui est DUT et ce qui va être BUT, ils ont euh, 2500, 2500, 4000 dossiers à Étudier pour très peu de place, donc tout le monde n'aura pas une place là-dedans. Voilà, autrement, bah oui, bah oui, vous avez des formations. Après, nous, ce qu'on qu propose, on, on, on a beaucoup, beaucoup d'avantages dans, dans une école privée, c'est que vous êtes très encadré et très suivi. Euh, J'ai dû louper une, une question de Mélanie. Comment se passaient les cours en distanciel pour les premières années Alors que ce soit les premières années, les deuxièmes années, les troisième années, l'année dernière, en mars, on a été impacté puisqu'on a été euh, confiné. Donc... Euh, ben, c'est très facile parce qu'on a déjà une plateforme pédagogique où les cours sont déposés sur Moodle et on faisait du live en fait, comme ça, hein, comme je vous fais je vous présente euh, et je fais projeter euh, le, le diaporama du cours, je vous parle et les étudiants sont connectés on les voit connectés, il y a une interactivité euh, vous pouvez poser des questions euh, arrêter le prof et, et les supports sont mis sur une plateforme pédagogique, donc vraiment il y a eu une continuité pédagogique extraordinaire et ça depuis le début, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, le petit souci qu'il peut avoir, c'est que un cours, c'est facile de faire à distance. Un, un TP, les travaux pratiques, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'année dernière, en mois, au mois de mars, on a été peu impacté parce que l'essentiel des travaux pratiques était faits. Néanmoins, on a pu réaliser certains TP à distance en leur projetant ben, des manipulations. Hein, si on montre les manipulations, voilà. Alors, on concevra mal une formation entièrement faite à distance pour les travaux pratiques. Actuellement, euh, les cours euh, magistraux euh, sont faits euh, en distanciel à l'IFTLM et les travaux pratiques sont entièrement faits en présentiel et les examens en présentiel. Voilà, ça c'est aujourd'hui ce qui se fait là. Est-ce qu'on a d'autres questions y a-t-il une remise à niveau des différents élèves en début de formation Alors, il n'y a pas, y a pas euh, un module remise à niveau. Par contre, on va doucement, c'est sûr que la classe va être très hétérogène, Vous allez avoir certains vont avoir des lacunes en chimie, d'autres vont avoir des lacunes en biologie, etc. etc. Donc c'est l'équipe pédagogique qui va euh, essayer euh, d'adapter euh, le niveau pour Essayer de, de niveler et d'arriver in fine à avoir un niveau équivalent pour l'ensemble des étudiants. Par contre, à côté de ça, sans parler de remise à niveau, on va avoir des suivis pédagogiques et des cours de méthodologie qui sont mis en place et on va axer ça, donner des cours de méthodologie parce que c'est pas pareil. Hein, euh, euh, Assister à des cours en lycée, assister à des cours à la fac et notamment dans une école professionnelle, c'est très différent. Donc des cours de méthodologie vont être donnés à tous les étudiants et des cours de méthodologie particuliers vont être donnés à des étudiants qui ont de réelles difficultés. Donc on va les adapter euh, euh, l'aide à ces étudiants. Et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi du tutorat qui est mis en place, vous voyez on nous disait, euh, quelle est la différence avec les autres formations ben, Les tutorats, ce sont des étudiants de deuxième année, de troisième année, qu'on va choisir pour leur niveau, pour leur capacité pédagogique, et qui vont vous aider à retravailler le cours, parce qu'ils connaissent les enseignants. Et avec l'aide aussi des enseignants, on va vous donner du tutorat. Ce tutorat sera entièrement gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat En tout cas, merci, hein, c'est très... C'est très riche. Les alternants et les élèves en continu sont-ils mélangés C'est Jessica qui nous pose cette question. Alors, j'aime pas le terme de mélanger. Euh, on n'a pas une classe d'alternants et on n'a pas une classe de formation initiale. Donc, que vous soyez alternant que, ou pas, ou étudiant classique, la formation est identique. Et c'est très important pour nous que vous ayez tous la même formation. Étant donné que les formations sont déjà en alternance, la formation même classique, c'est-à-dire que vous allez très souvent en stage, vous êtes ici, vous faites les cours, les travaux pratiques, vous allez en stage, vous revenez, vous refaites des cours, des travaux pratiques, vous retournez en stage. Donc euh, l'année jalonnée comme ça, euh, de périodes de présentiel sur notre site et de, de période de, de stage. Donc il n'y a pas utilité d'avoir deux types de parcours différents, il ne faut pas, parce que c'est vraiment la même formation et la même diplomation. J'espère avoir répondu à votre question, Jessica. Alors, je vais, je vais inventer une question, puisque ça ne vient pas. Est-ce qu'on est euh, peut partir facilement euh, en stage à l'étranger Alors, pour partir en stage à l'étranger, euh, je, je conçois mal une fin de première année de partir à l'étranger, ça peut, ça s'est déjà fait euh, ça va être plus dans un centre hospitalier dans un laboratoire au sein d'un centre hospitalier après en deuxième et troisième année c'est beaucoup plus riche pour aller à l'étranger parce que vous pouvez aller dans un institut, dans un INSERM dans euh, l'institut Pasteur à l'étranger euh, Voilà, les, les, les domaines sont, sont très vastes donc là on vous aide parce qu'on a des contacts et il y a des aides euh, financières qui, qui viennent se greffer à ça. Carla, Carla, qui nous pose une question, le diplôme d'état de technicien est-il le seul cursus possible pour ensuite faire un master de management de qualité dans les industries pharmaceutiques Non, c'est une possibilité. Vous pouvez intégrer notre master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales, si vous avez un diplôme d'État, si vous avez une licence 3 scientifique, voilà. Vous pouvez même intégrer un M2 alors que vous avez un M1 que vous avez réalisé dans une autre université. Études de, de dossier. Camille, je voulais savoir, avec le Brexit, on ne peut plus partir au Royaume-Uni du coup. Ce n'est pas, pas qu'on ne peut plus partir au Royaume-Uni, c'est que c'est moins facilité. Avant, bah oui, ça faisait partie de l'Europe, donc c'était facile. Là, il va avoir, euh, c'est comme pour aller au Canada, hein, où il y a des visas, c'est comme pour aller aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, ce n'est pas infaisable. Voilà. Donc, un, un stage à l'étranger, se prépare au moins six mois à l'avance. Tout se fait. Il suffit simplement de, de le vouloir et, et de le programmer. Voilà Camille pour votre question. Mélanie, Mélanie, est-ce à nous de trouver les stages Peut-être, mais peut-être pas. Donc vous allez systématiquement être vu individuellement dès la première année par Ma responsable d'études qui s'occupe des stages. Donc elle va parler avec vous, elle va voir où vous habitez, elle va voir ce que vous voulez faire, là où vous voulez travailler, si vous avez un projet professionnel, et elle va vous guider en vous donnant des contacts, ou carrément un terrain de stage. Par contre, si vous, vous avez envie euh, d'aller dans un laboratoire particulier et que vous avez déjà fait une recherche, on ne va pas vous en empêcher. Est-il possible de réaliser des stages en dehors de Lyon Donc Anne-Lise, dans un autre département, ville. oui, c'est même conseillé si par exemple, euh, si par exemple Anne-Lise, vous venez d'un autre département ou du même, euh, ou du même département, mais d'une du, autre région, euh, à partir du moment où c'est un laboratoire qui va remplir euh, les objectifs, Bien sûr, c'est fortement conseillé de varier de varier les villes, c'est fortement conseillé de, de varier les types de laboratoires. Donc oui, je réponds oui positivement. C'est possible, anne Luc, quelle importance vos formations scientifiques allouent-elles au domaine moins scientifique comme la philosophie ou les langues vivantes Alors on est une formation purement scientifique. On est une formation, j'ai envie de dire, pas uniquement purement scientifique, mais une formation professionnalisante. Donc, on forme un métier, le métier de technicien de laboratoire médical. Donc, la place à la philosophie, j'ai envie de dire, j'ai envie de parler plus d'éthique et d'éthique médicale que de philosophie. Donc, nous avons des cours de bioéthique en troisième année. Je suis bien placée pour savoir ayant travaillé pendant de nombreuses années dans euh, un environnement très particulier où on faisait des fécondations in vitro, où on touche, euh, on touche à, à, à des cellules, j'ai envie de dire à de l'humain. Donc il euh, y a tout un raisonnement scientifique sans oublier l'éthique. Donc au lieu de philosophie, je préfère parler d'éthique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Les langues vivantes, eh bien, là aussi on forme un métier où On va utiliser beaucoup de, de documents en anglais avec un langage scientifique, donc on, on se cible à ça. La formation, elle est déjà très complète. Il y a beaucoup d'heures. Donc désolé pour les philosophes. On a encore un tout petit, un tout petit moment, un tout petit moment. Il reste encore cinq minutes, cinq minutes de live. Les questions étaient riches. Je, je, vraiment, je vous remercie. Ça, ça montre une, une implication. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, on serait ravis, on aurait été ravis de vous recevoir ici dans nos locaux parce qu'on adore faire des visites de nos salles d'enseignement, de nos laboratoires. Parce que Je ne l'ai pas dit, mais on a 15 laboratoires. Euh, pour nos travaux pratiques et qui sont extrêmement bien équipés. et On aurait été très heureux de vous montrer aussi ces magnifiques locaux au sein du, du site Saint-Paul. On a encore une question, Anne-Lise. Est-il aisé d'accéder à une école d'ingénieurs après le DETLN Oui, on a eu des étudiants, alors aisé, ben, ça va dépendre de votre niveau, si en troisième année, vous avez de très bons résultats parce que pour intégrer une école d'ingénieur, ça se fait sur dossier et entretien. Donc, si votre dossier est bon, donc si vous avez des bons résultats, votre dossier sera retenu et ensuite vous passez à l'entretien. Donc, on vous aide. Donc, En troisième année, on vous donne des cours de communication, on vous apprend à rédiger un CV, on vous apprend à, à réussir un entretien, soit un entretien pour intégrer, un master, une école d'ingénieur ou, ou un, réussir un entretien d'embauche. Donc, on, on vous aide à ça et on vous donne les, les outils. Donc, aisé, pour moi, c'est aisé si vous êtes un, un, un, un bon, pas élément, mais un bon étudiant avec euh, du sérieux et surtout aussi un certain charisme, un certain respect de l'autre, de l'empathie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de valeurs qui rentrent en jeu outre le fait d'avoir de, des, des bons résultats scolaires, il y a aussi l'appréciation que vous pouvez avoir obtenue en, en stage qui est très importante parce que c'est vraiment dans le milieu professionnel, donc ici vous avez certains, certaines personnalités et en stage une autre, donc euh, c'est prendre l'ensemble de ces critères en sachant que euh, on demande souvent, quand vous intégrez une école d'ingénieur, l'appréciation du directeur de là où vous avez fait, donc euh, mon appréciation, en général je connais chaque étudiant, puisque vous restez tro trois, années, trois années chez nous, et euh, on, on vous connaît bien. On arrive pratiquement au bout, allez je pourrais prendre encore... Euh... Une, une petite question ou deux questions si, si, si vous avez. En attendant que, que les questions viennent, sachez que avec toute l'équipe de l'IFTLM, on serait ravis de, de vous accueillir. J'ai eu grand plaisir. À, à vous présenter l'école, à vous présenter le diplôme d'État, à vous présenter le master, j'aurais adoré vous, vous voir, vous pouvoir visualiser, Anne-Lise, bah, Luc, euh, Carla, tout ce qui, qui était là en, en, en chat et, et vous faire euh, visiter les laboratoires. En général, on fait ces portes ouvertes avec des étudiants euh, de première année, de deuxième année, de troisième année et avec une partie de, de mon équipe. Donc... Euh, on serait ravis si, si un jour, si la crise nous le permet de vous faire aussi bien visiter nos locaux que nos salles d'enseignement et de, et de vous voir, de répondre à vos questions. N'hésitez pas, notre site internet il est bien fait, il y a des vidéos, il y a des partages, il y a, des, il y a aussi une page Facebook. Euh, il y a plein de choses. Merci Mélanie pour votre petit mot, merci beaucoup, ça m'a été très utile, mais tout le plaisir est, est, est, était pour moi. Donc, euh, si, si j'ai pu répondre à, à vos questions et si je vous ai donné envie de devenir technicien de laboratoire ou ingénieur qualiticien ben, je serais ravie, ravie de, de vous accueillir. Merci anne à vous aussi. Merci d'avoir posé ces, ces questions et et au plaisir de, de, de vous voir, je vous souhaite déjà pour ceux qui sont de, en terminale ben, une année un petit peu plus sereine, une fin d'année plus sereine que celle que nous avons connue, un bon passage du baccalauréat. Et pour euh, tous les autres qui sont euh, en université, ben, un, retour, euh, un retour au, au présentiel très, très vite. En tout cas, je peux vous dire que nos étudiants euh, nous manquent terriblement. Eh bien, voilà, il n'y a plus de questions, je vous renouvelle.